Shalom, juste quelques mots pour euh, me présenter, je suis Deborah Ester-Lieber et euh, j'ai réactivé mon compte euh, YouTube pour euh, mettre en ligne quelques enseignements que j'ai l'occasion de donner à divers endroits, spécialement sur deux thèmes, euh, l'Alliance, la dimension de l'Alliance et la Bible qui est le Livre de l'Alliance, cette Bible que nous apprécions tous. Et le deuxième thème, c'est « Entrer et se mouvoir dans l'invisible ». Et l'invisible, bien sûr, de Dieu, qui est le Royaume des Cieux. Euh, donc, cette chaîne sera spécifiquement pour ces deux thèmes. J'en ajouterai peut-être d'autres. Dans l'avenir, nous verrons. Euh, vous trouverez en premier lieu l'alliance de mariage parce que je crois que c'est quelque chose de tellement euh, actuel, et de tellement essentiel à comprendre. Euh, donc j'ai préféré commencer à mettre à commencer par ce sujet-là de l'Alliance de mariage. Voilà et bien écoutez, bonne écoute, vous pouvez euh, vous abonner à cette chaîne euh, pour avoir les dernières paritions. Il y a aussi des adresses de, de blogs, et de, de sites euh, de notre ministère concernant justement la dimension du mariage. Et je vous encourage à aller les, les voir. Et puis euh, vos questions seront aussi les bienvenues, ou au contraire, vos, vos partages seront aussi les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.